Elle porte sur l'état des négociations européennes concernant l'hydrogène bas carbone. Celle-ci patine pour le moment puisque le trilogue prévu hier pour examiner la directive énergie renouvelable a été annulé et reporté au 6 mars. Ce texte fixe des objectifs ambitieux d'emploi de l'hydrogène dans l'industrie, ce dont on peut se réjouir.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 d'exclure le nucléaire de la taxonomie. Prohiber l'hydrogène bas carbone permet aujourd'hui de l'attaquer indirectement. Madame la Ministre, vous avez vivement réagi en qualifiant cette exclusion de climaticide et absurde. Nous ne pouvons que vous en féliciter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 pour défendre notre filière nucléaire et hydrogène. Je vous remercie.